Salut, on est dans Warframe, et je vais vous faire visiter mon vaisseau. Il y a beaucoup de choses à voir à l'avant du vaisseau, et ça serait un peu long pour tout expliquer en 5 minutes, donc je fais le tour rapidement pour vous montrer. Je vous montre un peu le décor. Ici nous pouvons prendre des missions. Ici c'est la fonderie. Alors ici, on peut fabriquer toutes sortes de choses. On peut fabriquer des tenons, donc des personnages. Et des armes, toutes sortes d'objets. Ici, notre compagnon. Et ici, ce sont les modes. Donc on a tout plein de modes qu'on peut installer sur soi ou sur un compagnon, sur une arme. Et voici l'incubateur. Dans l'incubateur, on peut créer des animaux. Donc ils serviront de compagnons également. Et ici, c'est l'arsenal. Donc là, c'est l'endroit où on va choisir notre téno. Je vous montre quelques-uns que j'ai gagnés. En faisant des missions, on ramasse des pièces. Ensuite, on assemble les pièces et ça fabrique un téno. Donc on peut très bien avoir tout ça gratuitement. Il faut être un peu patient, c'est tout, mais c'est faisable. Ça fait un certain temps que je dois ça alors j'ai une belle collection je suis fier de vous montrer ça chaque téno a son style de combat il y en a qui sont au cours à corps, il y en a qui sont plus magiciens Ils sont tous différents. Alors ici, on peut choisir son équipement. Changer l'équipement. Alors on a des fusils, des pistolets, des armes de corps à corps. Et ensuite... On peut choisir le compagnon qu'on veut donc c'est pareil c'est le même principe on ramasse des pièces et après, après avec la fonderie ben on assemble les pièces et donc on fabrique nos compagnons et pareil ils ont chacun leur fonction selon la mission qu'on va faire ils sont tous différents mais tous utiles Voilà, je vous montre un peu l'arsenal que je possède. Donc j'ai un peu de tout. Euh, je peux faire à peu près toutes les missions euh, qui existent. Alors ici, c'est les reliques. C'est ce qu'on gagne en faisant des missions. Et avec ça et eh bien on peut assembler euh, par exemple des armes, des téneaux donc faut regarder le téneau qu'on veut gagner et ensuite aller chercher la relique dont on a besoin alors ici c'est l'appartement voilà je vous fais visiter avec plein de, de petites décorations Donc c'est toutes des choses que j'ai gagnées euh, dans des missions. Nous entrons maintenant dans la salle de la princesse. Alors euh, je l'appelle la princesse là pour la vidéo parce que... Je ne veux pas vous spoil et vous raconter l'histoire. Avec une belle petite musique bien sympa. Une ambiance sereine et tranquille. Nous allons maintenant dans le ride jack, le ride jack qui est le vaisseau de combat qu'on utilise pour des missions en vaisseau, parce qu'il y a des missions à pied et des missions en vaisseau. Et voilà pour cette petite visite rapide, en espérant que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci. Et bon jeu.